Comment utiliser la musique dans la préparation mentale C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de haute performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins le jour de compétition en éliminant la peur d'échouer. Alors comment la musique peut intervenir dans la préparation mentale C'est une question que l'on m'a posée et je vais y répondre dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, tu peux... T'abonner là en cliquant sur la cloche et mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos et si tu as envie d'autres vidéos. Donc, maintenant, la préparation mentale, la musique et la préparation mentale, comment ça fonctionne On m'a souvent posé cette question, mais Pierre, est-ce que la musique c'est bien dans la préparation mentale Alors, je vais te donner mon point de vue et comment est-ce que tu peux utiliser la musique pour te préparer mentalement à une compétition. La musique, elle a cet effet qui est, euh, qu est intéressant, qu'elle va directement agir sur ta fréquence cérébrale en fonction, on va se caler sur ce rythme. C'est fait que moi, par exemple, pour travailler, bah souvent lorsque j'ai besoin de concentration pour travailler, je mets des musiques qui vont plus plonger mon cerveau en onde alpha avec des écouteurs et je suis vraiment présent. Et des fois, lorsqu'on est en compétition, on peut voir que beaucoup de compétiteurs ont leur musique. Et tu as différents types de musique à utiliser ou pas. Alors, pre le premier style de musique, ce qui est vraiment important déjà à comprendre, c'est qu'une musique, en fonction des expériences que tu as vécues, va créer des ancrages. C'est pour ça que des fois, si tu mets la musique de... Alors à l'époque, il y avait le Rocky pour la boxe, bah boum, directement, ça booste. Okay Parce que ta musique, dès qu'elle entend ça, ça va déclencher des pensées, donc ça va te replonger par rapport à l'émotion que tu as vécue dans un événement du passé où tu as associé des pensées avec des émotions donc qui est égale à une croyance si à ce moment là ça t'inspire et tu dis waouh c'est top je suis indestructible une musique où tu ressens ça va redéclencher les mêmes émotions et va agir tel qu'un ancrage donc en fonction de l'émotion que tu recherches et que tu as envie de déclencher chez toi tu vas alors soit tu vas pouvoir t'aider grâce à des musiques de concentration de relaxation pour être vraiment présent et calme soit tu vas mettre des musiques qui te boostent et qui montent ton énergie par contre, le conseil que j'aimerais te donner, c'est que euh, parfois, on peut voir euh, des gens qui vont mettre des musiques qui boostent vraiment. Mais ce qui se passe, c'est que par contre, si tu mets une musique où tu te sens trop indestructible, trop fort, alors à ce moment-là, il va se passer quoi C'est que ton énergie va monter, et ce qui est top dans un premier temps. Mais du coup, à ce moment-là, il y a une partie de toi qui va t'exagérer. Et donc, le gros risque, c'est que si tu n'arrives pas à faire ce que tu as à faire dans le temps où la musique fait cet effet, bah après pour te ramener à l'humilité, donc qui est l'axe, eh bien euh, tu risques de prendre euh, tu risques de prendre cher ou d'avoir une baisse d'énergie. C'est comme s'il y avait un pic de glucémie et après tu redescends et boum, tu te sens vide. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir des musiques qui vont t'inspirer, qui vont vraiment te connecter, qui vont te faire des frissons, qui vont te connecter mais où tu sens que tu es présent plutôt que des musiques qui vont te booster où tu vas t'exagérer parce que dès que la musique Va arrêter de faire son effet, alors tu vas voir l'effet inverse qui va arriver pour te ramener dans l'axe, dans, euh, dans juste l'humilité, c'est-à-dire c'est euh, sans exagérer sans te minimiser. Donc euh, en mettant des musiques qui t'inspirent vraiment, donc l'inspiration c'est le souffle est à l'intérieur, là tu es vraiment connecté à qui tu es et tu peux te dépasser, tu as ce mélange de détermination, de certitude et en même temps d'enthousiasme de qui est là, et tu as le mélange de l'accélérateur le frein alors même moi en commentaire quelle musique toi est ce que un tu utilises des musiques de quelle musique tu utilises euh, et mets ça en commentaire pour que je puisse voir si tu utilises de la musique dans ta préparation mentale à la compétition et enfin si tu as envie d'aller plus loin bah pense à réserver un rendez-vous qui est offert de 45 minutes avec un coach de mon équipe ou moi-même où là on verra ensemble où tu en es aujourd'hui tu as envie d'aller et quel est le blocage qui t'empêche de passer au point a au point b et comment on peut supprimer ce blocage rapidement pour que tu puisses très vite atteindre tes objectifs et enfin rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao